On va maintenant passer à un autre oscillateur, c'est-à-dire le pendule simple. Et nous allons étudier le problème 6 suivant. Un enfant assimilé à un point matériel M de masse M est assis sur une balançoire. Les cordes de la balançoire sont inextensibles, de longueur L et n'ont pas de masse. On écarte l'enfant de sa position d'équilibre d'un petit angle, puis on le lâche sans vitesse initiale. On néglige tous les frottements, quel est le mouvement de l'enfant et les caractéristiques de celui-ci. Pour plus de simplicité dans notre travail, on prendra une seule corde. Et donc, si on doit faire un schéma pour modéliser le problème mécanique, on aura un point d'attache, une corde, un point M de masse M, qui va donc se déplacer sur une trajectoire, qui est une portion de cercle, avec la position d'équilibre qui sera ici, la longueur de la corde sera L. C'est ce qu'on appelle le pendule simple, à ne pas confondre avec un pendule pesant où on a une tige rigide à la place de la corde de longueur L. Nous allons donc commencer par définir le système qui est l'enfant grand M, de masse, petit m. Pour le référentiel, on choisira un observateur situé sur le sol de la Terre, donc on prendra un référentiel terrestre galiléen. Pour la base, ce que nous avons dit dans l'énoncé du problème nous a donné un indice, on va utiliser un angle, θ, et donc on va découvrir une nouvelle base qui s'appelle la base polaire. On va utiliser cette base dès que l'on a affaire à une rotation autour d'un axe fixe. Ici, on peut dire que l'enfant tourne autour de cet axe, qui est perpendiculaire à la feuille et qui passe par ce point-là. Cette base est une base mobile à deux dimensions, définie donc par deux vecteurs. Le vecteur radial qu'on appelle UR, qui est ici, et le vecteur qu'on appelle vecteur ortho-radial, perpendiculaire au rayon, ortho-perpendiculaire, radial au rayon, on l'appelle Uθ. Le point M est alors repéré par deux grandeurs, une distance, ici petit r, et un angle, que l'on nomme θ. On définira toujours la base polaire par rapport à la base cartésienne. Tout d'abord, on a un lien entre x, l'abscisse, et r et θ, avec x égale r cos théta. On voit alors qu'on a aussi y égale r sin θ. Donc, dans l'autre sens, on peut écrire que r est égal à racine carrée de x carré plus y carré et tangent de θ qui vaut y sur x. Ces formules nous permettent de passer de la base polaire à la base cartésienne ou alors de la base cartésienne à la base polaire. On peut aussi définir les vecteurs unitaires de la base polaire par rapport à ceux de la base cartésienne et inversement. En effet, ur on l'obtient en le projetant sur ux et y, la projection de ur sur ux fait cosθ, et la projection de ur sur Uy fera sinθ, puisqu'on retrouve le θ ici, et donc on a le côté opposé à θ ici, donc on a bien un sinus. On a également de la même manière uθ, qui vaut moins sinθ ux, plus cosθ uy. Avec ce schéma, on peut également faire la projection de ux sur ur et uθ et de uy sur ur et uθ pour obtenir le passage de la base polaire à la base cartésienne. Pour pouvoir étudier le mouvement de l'enfant sur la balançoire, il va être important de pouvoir connaître les expressions de la position de la vitesse et de l'accélération dans la base polaire. En effet, dans la deuxième loi de Newton, on va voir l'accélération qui va apparaître et on ne sait pas pour l'instant quelle est son expression dans la base polaire Puisque ce n'est pas aussi simple qu'avec la base cartésienne. On va donc tout d'abord définir le vecteur OM. Et si on regarde sur le schéma, le vecteur OM a la direction et le sens du vecteur UR. La norme du vecteur OM c'est r. Donc on va pouvoir écrire tout simplement OM égale UR. Il n'y a pas de souci. Pour ce qui est de la vitesse, on sait que la vitesse c'est la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Donc, on doit dériver ce vecteur position. Si on écrit cela, cela donne V égale DOM sur DT, et on a la dérivée d'un produit. La dérivée d'un produit, c'est-à-dire Dr sur DT fois UR, plus R fois DUR sur DT. Quelle est la différence avec ce qu'il se passait avec les coordonnées cartésiennes On avait par exemple OM était égal à x ux à une dimension et quand on dérivait cela on avait v qui valait d om sur dt ça c'est la définition et on écrivait x point ux pourquoi parce qu'on dit que d ux sur dt la dérivée du vecteur unitaire par rapport au temps est égale à 0 puisque ce vecteur a le même sens et la même direction à tout instant. Mais ici ce n'est pas la même chose car nous avons dit que la base polaire était mobile en effet Lorsque le point M va se déplacer sur sa trajectoire, eh bien le vecteur UR va changer de direction et le vecteur ut également. Donc ce terme dur sur dt ne vaut pas 0. On va le calculer et on va faire ça en deux étapes. On va tout d'abord écrire que dUR sur dt c'est égal à duR sur dθ fois dθ sur dt. Donc on va pouvoir écrire que c'est θ point fois duR sur dθ. Et pour avoir la dérivée de ur par rapport à θ, on va se servir de ce que l'on a vu précédemment, c'est-à-dire l'expression du vecteur ur dans la base cartésienne qui, elle, est fixe. On avait écrit que ur valait cosθ ux plus sinθ uy. Et bien, si on dérive par rapport à θ cette relation, on obtient dur sur dθ qui va être égal à moins sinus Ux, plus cosinus Uy. Et si on regarde ce que l'on a fait précédemment, on se rend compte que ce vecteur est exactement le vecteur uθ. Donc ceci, c'est le vecteur uteta. Et finalement, notre dur sur dt, ça fait θ.uθ. point U On va l'écrire. Dur sur dt, c'est égal à θ.uθ. point. U et on va pouvoir maintenant écrire notre vitesse. Notre vitesse était égale à dr sur dt ur, ce qu'on va écrire r.ur, plus le terme r dur sur dt, et comme dur sur dt fait θ.ut, la vitesse s'écrira, le deuxième terme, r rθ.uθ. Voici l'expression de la vitesse en coordonnées polaires, r.ur plus rθ.uθ à apprendre par cœur avec également la définition de la position en coordonnées polaires il nous reste à obtenir l'accélération qui est la dérivée de la vitesse par rapport au temps et on va obtenir de nombreux termes on va avoir dr. sur dt fois ur plus r.dur sur dt ça c'est ce qui concerne le premier terme ici et puis, on va dériver ici un triple produit. On va donc avoir plus dr sur dt θ point u théta, plus r dθ point sur dt fois ut, plus rθ point d de ut sur dt. Donc ici, on a le produit r point ur qui est dérivé ici. Et ici, nous avons trois termes au final. On va simplifier les choses, donc on va utiliser les, les points quand c'est possible. On va avoir donc ici la dérivée double de r, donc ça fait faire r point point, ur. Plus r point et dUR sur dt, nous l'avons eu tout à l'heure, c'était θ point Theta, Plus dr sur dt, c'est r point θ point Utheta, Plus r, la dérivée de θ point par rapport au temps, ça fait θ point point. Utheta, et enfin, un dernier terme, avec rθ point duθ sur dt. Et pour obtenir du sur dt, on va utiliser la même astuce que tout à l'heure pour dur sur dt. On va écrire d'abord que c'est du sur dθ fois dθ sur dt, donc θ point fois du sur dθ. Et on va se servir de l'expression que l'on a obtenue de uθ par rapport à ux et uy pour obtenir sa dérivée par rapport à θ. Cela donne du sur dθ est égal à moins cosθ ux, puisque ux est un vecteur fixe, sa dérivée par rapport au temps est nulle moins sinθ uy Et nous pouvons voir que cette expression est exactement moins uR. Alors le duθ sur dt vaut moins θ point fois UR. Nous avons donc le dernier terme de l'accélération qui vaut moins r point carré ur et finalement l'accélération qui va s'écrire on va regrouper les termes a est égal à r point point moins r point carré ur plus tout ce qui concerne uθ on voit qu'on a deux fois le même terme ici donc on va écrire rθ point, point plus 2r point point, le tout fois Voici l'accélération compliquée en coordonnées polaires. Ce qui peut nous rassurer, c'est que dans notre problème de balançoire, le vecteur position ne s'écrit pas OM égale RUR, mais plutôt OM égale LUR, où L est la longueur de la corde, et cette longueur étant constante, on a L point qui vaut 0 et L point point qui vaut 0. Ainsi, dans les expressions de la vitesse et de l'accélération, tout ce qui est R point et R point, point va disparaître quand il s'agira de traiter le problème du pendule simple.